Bonjour bonjour. Donc j'ai trouvé j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo maintenant, OK Je change de test Kevin manger Donc je pense que ce que j'ai dit ne va pas attendre. Expliquer comment la spiritualité fonctionne. Beaucoup de personnes se disent que parce que je suis spirituel, euh, j'aime Dieu. Un jour, Dieu va me défendre. Bonsoir mes sorcières et mes sorciers. <rire> non, l'avocat est très bon pour la santé. Non, j'aime Dieu. Un jour, Dieu va me défendre. C'est Dieu qui... Vous être que le genre de personne qui fait toujours la triste bizarre. Je laisse tout à Dieu. Écoutez, Indira a la jambe. En chantant, quand Indira dira chanter elle a la jambe. Et vous dit. Donc, pas fait le club santé avec une petite fille qui a ses dos. Pour savoir que vous êtes les seuls qui sont pauvres. Qui me dérange, vous qui m'embête, c'est que vous pensez que quand on est spirituel, on doit être pauvre. Tu ne peux pas être une femme de ton état ou un homme de ton état. Tu es spirituel. L'autre parle, tu parles à l'autre, tu commandes le sel, tu commandes ceci. Tu es là, tu n'as pas l'argent pour ou le taxi. Tu vas là, vous manger. Dissocier les choses de votre vie. Apprenez. Je peux être spirituel et je suis riche. Arrêtez-vous tout comme vous avez mis dans l'église là. Si C'est le temps de Dieu. Le temps, Dieu n'attend que toi. J'ai horreur des gens qui sont pauvres. Ça m'énerve. Rien ne m'énerve comme ça. J'ai fait la pauvreté longtemps. J'ai passé au moins huit ans de pauvreté en étant spirituel. Là, ça faisait mal. Ça faisait mal. Peut-être que Dieu n'enverra pas un ange l'argent sous ton oreiller peut-être qu'il t'a donné cinq idées cinq fabriques les bracelets tu vends euh, voilà la banane va la banane pour pas la nourriture tu peux pas lève toi quatre heures tu peux vendre la nourriture te voilà j'attends d'avoir l'argent des vous n'êtes pas fatigué de se dépendre des gens Arrive à un niveau où tu es fatigué de la pauvreté. La pauvreté vient, tu dis que pauvreté, you and me, on ne se connaît pas. Dieu a dit que je bénirai les œuvres de tes mains. Tu fais quoi avec tes mains Tu manques de ceci, tu manques de cela. Quand il faut acheter quelque chose, tu te attends. Voilà la rentrée scolaire. Voilà la rentrée qui arrive. Tu vas aller subir le père de tes enfants. On vous marche dessus parce que vous-même vous avez permis. Il y a des choses que. On ne sait pas qu'on t'a attaché. On n'a rien fait. On n'a pas pratiqué sur toi. C'est toi-même qui veux. Moi, je vous dis ça cache. Comme ça que ta soeur se moque de toi tous les jours c'est qu'elle a l'argent elle soit pas prête à travailler tu es chez elle tu fais quoi tu fais quoi chez elle en deux ans tu as été chez cinq personnes ne vous inquiétez pas les maîtres on va vous bloquer on va toujours vous bloquer voilà tu accouches les enfants quelqu'un d'autre vient payer pour leur pension c'est pas la folie pourquoi tu oses me contacter, tu me contacter pourquoi? tu accouches, je m'occupe si elle veut, si elle veut pas tu laisses. vous êtes paresseux vous avez un esprit de est-ce que vous savez que même mon, vos parents n'ont pas le devoir de s'occuper de vous ne te dois rien. Tu as la chance que ta mère t'a porté, tu pas voté, tu es né. Arrêtez, enlevez ça de votre tête. Tu rencontres une femme, un homme, la personne ne te doit rien. Même moi que vous voyez, je ne vous dois rien. C'est une place. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Récemment, j'ai une femme. Elle vient. Elle me suit depuis. Je lui dis, qu'on peut travailler ensemble. Elle dit, d'accord. Oh, je vais quitter mon mari. Oh, mon mari a fait comme ça. Mon mari. Parle mal de lui. Il a pas Je t'attends ici. ses pieds vient j'ai la loge pendant quelques jours Donc tu ne payes pas le logement lève-toi ce matin tu viens tu apprends dans mon entreprise comment ça fonctionne et je vois le poste que, là où il peut te mettre aussi tu produis quelque chose et je dis à tous mes employés tu ne me produis pas l'argent je ne vais pas te garder si tu es quelque part tu vois que ton poste ne me donne pas cent mille ne crois pas que je vais te donner tu dois me produire au moins trois fois plus que ce que, tu, que ce que je te donne Écoute, si ce n'est pas le cas, hein? bye. Elle est restée deux semaines. Deux semaines, là-bas, madame reste. Ouais, quoi, quand elle est arriver dans mon entreprise, elle reste à prendre, de la plante, je ne connais pas où. Elle on fait que je lui dis que travaille. Fais ça, fais ça, fais ça. Oh, oh. Oh, ya. Yeah. Un jour, là-bas, madame me dit que. Là, tu sais quoi On m'appelle du genre, son enfant est malade. Elle est partie. Jusqu'aujourd'hui, ça fait un mois et demi. Elle n'est plus jamais revenue. Jamais. Toi qui dis que tu postules, c'est ce que tu postules en ligne, non. Tu crois qu'elle est venue voir ton message t'appeler. Vous <rire> ne connaissez pas chez l'agent, hein. Vous ne connaissez pas chez l'agent? Il dit que tout voilà vu le nombre d'enfants que tu disais. Tu as tellement mal parlé de ton mari. Ok, tu crois que j'allais te prendre sous ma main? Que viens mamie père comme ça Là, Je, tu t'assois, je te nourris, je nourris tes enfants. Écoutez, hein? quittez sur la honte, quittez sur la honte. C'est le faut, Allez faire cinq boulots. Tu es la première femme qui réside les enfants seule? Tu es la première femme qui n'a pas d'argent? Arrêtez tout le faire comme si votre cas est tellement je ne peux même plus vous aider, je ne veux plus. Tu ne peux pas écouter mes vidéos, tu laisses. Donc, quand tu écoutes, tu vas mettre ton propre crédit dans ton téléphone pour m'écouter. Tu ne veux pas, que tu laisses, tu pars, Va vas devenir pauvre. Vous aimez la pauvreté. Vas -y, y pauvre. je sais, tu vas devenir pauvre. Si tu vois où tu es la première personne qui sera pauvre ici, Léon. On t'a habitué que c'est l'homme qui va tout faire. Tu t'assois à la maison, tu ne veux rien faire. Tu te vois chez ta soeur. C'est ta soeur qui fait tout dans ta vie. Tu n'as pas honte. Elle est ta grande soeur de deux ans ou elle est ta petite soeur d'un an. Mais. So, par quoi? Tu es Papa, il dit à cette personne est-ce que tu connais que je suis seulement ta petite soeur ou ta grande soeur de un an ou deux ans? là où je suis Hein Je ne vous demande pas d'aller évangéliser au... au J'étais dans des églises comme ça non Quand le pasteur te voit évangéliser, il dit c'est bien ça ma fille. Hmm, God is going the Bible. J'ai fait ça hein, j'ai fait. J'ai fait. Pendant que j'évangélise comme ça là. rentre le soir, mon frigo est vide. J'achète des spaghettis de 1 pan ou 2 pan. Par jour, j'ai mangé 3 panes ma fille. J'arrive à l'église, les gens viennent disent oh, « Praise the Lord! I just had a brand new car. Praise the Lord! Promotion! Now I have 5,000 panes a month. Hmm. C'est moi qui suis les jobs du cycle. qui vous parle souvent de cette période de ma vie j'avais deux habits on connaît que ce n'est pas avec le avec le, l'ensemble le, noir c'est que j'avais un code vert là c'est mm -hmm. pas de noir c'est vert deux paires de chaussures en six mois le jour où ça a décliqué dans ma tête clic il a même pas veux le bus pour venir à l'église il y a quelque chose que je ne comprends pas quelque part Et commencer à vendre les choses. Faire du Airbnb. Faire les bénis à vendre. Faire ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vendu? Pour moi, tant que je respire, tout ce qui bouge, je tire. Je ne vous parle même pas des produits ces derniers jours, non? Quand il m'a pour vendre mes produits. Il y a le kit déblocage. Il y a le kit de ceci, le kit de fondation. Ça enlève les. les, les ça coupe le mauvais esprit sur vous. Ouais. Ouais. Allez sur YouTube vous cherchez les tutoriels, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous dire le nombre de choses qui sont sur YouTube. J'ai fait. Je suis venu vous vendre. Vous avez acheté. Vous me comprenez? Je suis parti sur YouTube. J'ai vu quelque chose. Si quelqu'un dit que le piment est trop Jenner... Écoute, à une époque, je me disais, oh, je n'ai pas fait le piment. Toute femme qui sort avec un homme pour son argent, mm, tu fais le piment. Là, on peut même. Tu fais le piment, ma chérie. C'est même que certains ont officialisé, ils ont mis des tickets sur ça. D'autres, n'ont pas mis le tickets. Et moi, je suis associé avec quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Je suis associé avec quelqu'un pour les papiers. Je suis associé avec quelqu'un pour, pour son, son, son argent. Seulement que je n'étais pas dans la vitrine, nu, comme ça, là. En passant, on me regardait. Mais quand j'ai compris qu'avant que quelqu'un prend son papier précieux, il me donne, il va me faire du chantage. C'est la nature humaine. N'en voulez pas à ces gens. Ça peut être même ta soeur. Elle va assez fatiguée. D'accord, je comprends. Il t'avait quitté... Euh, toi, attends. Tu n'avais pas d'économie. Hmm? D'accord, tu n'avais pas d'économie. Chose d'abord que tu ne devrais pas faire. Donc tu peux me dire que si aujourd'hui tu es handicapé, tu tombes la pente, on dit que tes pieds ne marchent plus. Donc tu n'auras plus l'argent. Rien. Arrêtez. Vous fatiguez les gens qui s'occupent de vous. Vous les fatiguer. Vous les fatiguez La personne s'est fatiguée. sérieux. Tu n'as pas honte. Tu te sens pas mal. Je veux parler avec tout l'amour que j'ai pour vous. Quittez la scène avant que la scène ne vous quitte. Tu vas acheter le le déblocage. Tu vas acheter ta doigt là. Oh, il y a un numéro de téléphone là-bas. Quittez la scène avant que la scène ne vous quitte. Ta soeur te dit non, reste chez moi. C'est bon ma chérie, tu m'as d'ailleurs héberger deux jours. Je n'ai pas dit deux ans. Deux jours. C'est bon merci, je te remercie. Ça va aller. Ça veut pas que certaines personnes qui vous ont chassé de leur maison vous ont fait du bien. Ils vous ont aimé. Tata, je croyais que tu allais me prendre chez toi. Tata dit ça. Mirabel, voilà le numéro en haut là-bas. 680 71 0701 Dans toutes les vidéos, je n'ai pas mis sur la vidéo aussi. Dans toutes les vidéos, tu as le numéro en haut. On va regarder ma chérie. Tu as compris Y a le kit de fondation pour dire avec vos fondations maléfiques là 00237 680 711 0701 La personne te met dehors. Tu sais ce que tu fais? J'étais sans abo comme mon trois fois. Est-ce qu'on chasse quelqu'un dans la maison? Nien, mais... Je crois que tu étais sage. Je te respectais. J'avais du respect pour toi. Tu fais d'abord dans la maison de la personne. Est-ce que tu es son enfant en dessous de 18 ans? Hein? Les trois fois es sans abo, vous savez ce qu'il fait? Il dormi dans ma voiture. Quand il n'avait plus la voiture, je suis parti. J'ai une petite chambre. Je me suis dit, si il doit payer la chambre à 25 000 le mois, si je sors aujourd'hui, en deux jours, il va te trouver 50 000 pour payer la chambre aussi. Dis-toi souvent que c'est comme si on t'avait dit le docteur dit à l'hôpital, que si tu n'as pas 200 000, 200 000, ce que tu vas mourir. Tu vas sortir, même les passants, tu vas les supplier. Que pardon. Et le meilleur moyen pour que quelqu'un te donne l'argent, viens avec un produit devant la personne. Tu as peut-être une tata, tata, je vois que euh, tu travailles dans ton bureau, tu n'as pas le temps d'aller faire ton, maga, ton marché. Tata, je te propose. Je peux venir en deux jours, je refais ta garde-robe, tata. Arrêtez de voir que vous allez seulement demander. Proposer le service à la personne. Le service, tant que, quand voit que tu la lèche, tu le soulages. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu reviens. Tu l'as aidé à faire le shopping de, je ne sais pas, de ça. tu peux même te lancer au Cameroun. Il y a les femmes qui travaillent tellement, elles sont dans les bureaux qu'elles n'ont pas le temps d'aller faire le shopping dans les magasins pour la nourriture de la maison à ce temps-là, tu prends les formats. On achète les formats au Camus, on a dit 10, 10 francs. Ou 25, 25, ça dépend. Tu divises comme ça. Tu vas faire 7 ou 8 petits petits morceaux de papier. Je peux faire vos courses pour vous. Voilà mon numéro de téléphone. Tu découpes. Tu passes dans toutes les maisons de ton quartier, tu déposes. ça dit Denver. Je pars à Carrefour, tout ça. Je fais les courses pour vous. Je porte en fonction de votre, ce que vous aimez. Et d'ailleurs, pour commencer, madame, je viens, je veux voir vos envies. Quels sont les menus fait vous généralement à la maison je collabore avec votre ménagère. Parce qu'il y a des femmes que les ménagères sont tortons. C'est comme si les ménagères, je suis désolé, c'est comme si les ménagères ne réfléchissent pas bien. Hein Tu calcules quand il y a les rayons. Tu vois, il y a beaucoup de voitures qui arrivent quelque part. Tu pars là-bas, tu mets sur les, les voitures, tu les pas brisé Écoutez, hein Quittez-la-bas, mouf Pauvre que vous êtes. Mouf Vous aimez la pauvreté Elle souffre. On ça se manqué de vous. Il n'est pas l'argent. Il ne connaît personne. Il n'est pas d'outils. Je viens de vous donner une idée qui ne prend zéro franc. Si tu lances dans 50 maisons ou 500 maisons, tu as au moins trois femmes qui vont te contacter d'abord. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais qui connaissent Rongo. Ils, ils peuvent reconnaître l'initiative. Bonjour et bienvenue, Karine. Que je vois une jeune fille. Ça, c'est bien. Elle est, elle est audacieuse. J'aime ça. Seulement pour ton audace, elle va t'appeler. Elle va t'appeler. Elle te voit, tu viens. Tu es bien habillé, tu es propre. Lave bien ton habit de jour -là. C le jour-là. Même c'est le t-shirt que tu as acheté à 500 au marché. Tu prends ton petit parfum de 2500, tu mets sur toi, ça sent bon. Tu arrives tu as un petit cahier de 32 pages que tu as acheté.. Oui madame bonjour..! Elle voit que quand elle te parle comme ça.. Tu as sorti ton cahier tu peux prendre les notes..! Tu es sérieuse..! Je m'en quitter là-bas..! Je ne peux pas être pauvre.. Je ne peux jamais être pauvre.. Moi là.. Vous fermez ici et pas là-bas..! Vous fermez la main pas ici. Vous fermez, je dis ouais. Donc on est spirituel là. Et Dieu vous donne les idées tous les jours. Être spirituel, c'est quoi Ça veut dire que je suis connecté à la puissance qui a créé les mondes. L'immeuble que tu vois en face de ta maison là. Tous les immeubles que tu vois là. Ça veut dire que tu peux recevoir les meilleures idées. Ce qui va passer. Tu peux, tu peux saisir ça avant tout le monde. Pas vous dire que Jésus t'aime. Viens à l'église le dimanche. On voit toi-même, tu es piéton, tu m'invites à l'église. Tu vas me donner quoi là-bas? Ouais? Fuyez la honte, moi et vous dis seulement. Fuyez la honte. La honte n'est pas bien. Mon cœur bébé, dis-moi. La pauvreté n'est pas bien, ma chérie. Bébé, dis-moi. Je vous ai dit que vous devez avoir. Dans votre journée, vous devez avoir trois shifts. Le shift du matin qui commence à 4h30. 4h38, tu es en train de faire quelque chose. Généralement, l'autre-là, il n'y a, a pas un patron sur ça. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est ce que tu crées. Et en créant, tu es en train d'écouter ton livre audio. Le livre audio va te donner la vision. Oui, oui, oui. Laissez-moi les bons appétits. La mouf. Je suis en train de vous parler d'argent vous me ma nourriture Laissez les bons appétits. Laissez la courtoisie. Allez chercher l'argent dans votre cœur. Quand tu te lèves aussi, tu dis que c'est bon. Tu es là, c'est bon, tu es là, De façon, les gens ne sont pas honnêtes avec vous. Hein? On est pas honnêtes avec vous, on vous caresse dans le sens du poil. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je vous parle comme je vous parle. 8 heures, tu pars dans notre boulot. Tu finis là-bas à 17h-19h. Tu rentres à la maison, tu commences ton dernier shift à 20h30, 21h. Ça, c'est pour finir à minuit. Tu dors, que tu dors quoi? Tu dors, que tu dors quoi? Tu as déjà fait quoi dans ta vie quand tu as redormi? Moi, tu sais, je me reposais. Euh, tu peux, dès que tu as atterri la maison à 18h, tu fais la coiffure. Tu as deux clients que tu vas coiffer ce soir. Tu prends tes enfants de 10-13 ans là. Tu leur apprends comment finir les bouts des, des, des mèches. Tu piques. Pop, pop, pop, pop, pop, ou tu apprends ta fille à faire le derrière. Tu fais, peux... ouais seigneur, seigneur. Seigneur. Vous ne vous pas. Tout ce que vous êtes dit là. Ma fille a déjà vu tellement de moyens de se faire de l'argent. Parce qu'elle a déjà vu faire beaucoup de choses. Et quand elle fait elle la main à côté, je dis que faire l'autre, elle fait ceci. Je découvre, je fais fri, Elle l'emballe, elle met les étiquettes sur ça. Je ne vais pas la déposer à l'école, par exemple, qu'elle n'est pas livrée. Vos enfants sont en train de voir la télé. Maman, maman. Ah, oh, oh. À 5 ans, ma fille mettait les étiquettes sur les beignets que je faisais pour aller vendre. 5 ans lever à quatre chambres elle était tellement sensible que quatre trains dans même soir se réveille, avec moi j'ai dit que non attends cinq autres quand ça va au c'est là que je te lève maintenant tu, tu me dis mais toi non je monte 1, 2, 3 et prends trois et mets le truc et prends trois et mets dans les plastiques et mets des plastiques et la ligne sur la table pendant que tu es fait nettoyer sur la télé nettoyer en haut et filles nettoyer la chambre c'est ok dès que fait au salon je reviens je selle. je selle et mets les étiquettes dessus après ça pape on va la laver Utilisez ce que vous avez à votre disposition. J'ai dit que votre journée est repartie en trois. Tu as le chiffre du matin. Produis quelque chose le matin et sortir de ta maison. Même si tu m'écoutes, tu es à Misoké, au Cameroun. Prends, tu vas donné au boutiquier. Boutiquier, ça donne 5 000 par jour, tu as 2 000, j'ai 3 000. Parce que moi, j'achète le produit, tu me donnes le local et tu vends pour moi. C'est ce qu'on appelle revenu passif. Après, tu vas multiplier par mettre mettre en 10 à doigts. Tu peux en ligne, tu regardes les recettes, il y a les gâteaux, il y a les beignets, il y a, il y a beaucoup de choses en ligne. Il y a des choses qui ne périssent pas vite. Te voilà. J'attends que, que ma sœur me donne le fond de commerce. Gnigni. Non, tu crois que ta sœur va laisser ce qu'elle a à faire ôter ces 500 000, te donner une crise que je ne vais pas dans ta tête. Tu es folle. Tu es folle. Sortez de ce type de rêve-là. Je ne sais même pas comment vous sortez ça. Personne ne va venir te financer. n'est pas l'espace, ce n'est pas le local. Pousse ton lit? Travaille dans la chambre qui est là bas, l'autre chambre, si tu dois. ça va être les enfants. Non, je veux d'abord loin un local. Si je n'ai pas le local de 200 000 le mois, je peux pas commencer, hein, tu sais. Oh my God, que tu es bête. Il are a so silly. Tu vois même quelqu'un qui a une cour, qui l'a... Ok papa, je vois que tu as la cour là-bas. Donc moi, ça à 10 000 le mois, papa. Donc moi, c'est mon cour cool là-bas. Pour commencer, j'ai 30 000 sur moi. 10 000 me payent le loyer du premier mois. Si j'expose mes choses ici-là, 30 jours, j'aurai sûrement au moins 4 fois 10 000 pour payer le prochain mois. Et quand tu sors pour vendre tes choses, fais comme si ta vie en dépendait. Ah non, je dois m'arranger d'abord. Eh, si, je dois d'abord mettre la brésilienne. mouf. Hein? Vous me regardez mes vidéos, vous ne me voyez pas ma tête. Il m'en fout. Je ne peux pas vous dire combien je gagne par jour. Je suis dans le pointage. Point à la ligne. Non, je dois d'abord mettre le make-up. Avant qu'elle fasse mes vidéos, il faut d'abord que mes cheveux, tu vois. Je dois d'abord trouver le make-up. Et vois le make-up à coûter 30 000. Je dois je le fond de teint Mac avec Fenty. Avec um, um, Voilà ce qui vous tue Voilà ce qui vous tue Code to the cheese Allez droit au but Allez droit au but Prends le t-shirt qu'il y a dans ton armoire Tu laves tu avec le pax de 50 Il y a une façon de sécher Si on peut le faire repasser Ça va paraître comme si ça l'avait repassé Tu portes ça demain j'ai là proposé aux femmes de venir prendre mes produits pour aller vendre. Personne n'est venu. Venez prendre mes produits pour sauter à pour te vendre. Même si tu vends 10 selles par jour, tu ne peux pas manquer de 5 000 francs. Hein, Ouais, c'est quoi votre problème? What is your problem? La pauvreté, vous n'avez pas encore compris? À chaque niveau de business, tu apprends quelque chose. Chaque niveau, every level. Et quelqu'un qui va te voir, même si tu n'as pas le fonds de commerce, elle voit, la personne vient. Oh, elle peut que tu ne peux pas dans ta chambre, que tu payes à 15 000 le mois. La personne va voir comment tu as soigné le plat là. Tu as bien attaché. Quand tu arrives, la personne voit ta présentation physique. Est-ce que tu es bon, tu es le rendez-vous oui, tonton, tu passes dans les bureaux au Cameroun. Les hommes d'affaires qui n'ont pas la nourriture au bureau à 12 h sont nombreux pour ça. Tu arrives, tu l'appelles tonton parce qu'on n'est pas dans la drague. Ne me drague pas, de chez mon agent. Il peut te voir dire que je vais te sortir de là. Laisse-moi tes choses là. Ne, ne, ne, ne cherche pas le raccourci. Bonjour, tonton. Voilà, je vois que je peux te proposer la nourriture. Je prépare bien, tu sais, tonton, tonton. Demain, je t'apporte un truc gratuitement. Tu goûtes d'abord. Tu ne peux pas lui préparer un bon repas, tu viens de lui donner, tu donnes gratuitement, il te donne une soirée, même cinq minutes pour te dire qu'il te lance. Parce que beaucoup de personnes qui ont commencé et même quand ils voient quelqu'un qui veut s'en sortir, ça leur fait plaisir. Quand on veut motiver la fille, c'est. Je veux la motiver. Et la fidélité, soyez fidèle. Soyez fidèle. On t'appelle demain. Je devais aller au deuil, au village. Tu sais, tu as dépensé combien pour partir Agent d'aller, 5 000. Agent retour, 5 000. Sur place au village, le transport. Non non, non, non, non, non, non, non, non, non. Tu te retrouves à 15 000 de dépenses le week-end. Et quand tu sais que les 15 000, là, tu peux prendre ça, tu injectes dans. Ouais, Seigneur. Les trois premières années de mon business. Je n'achetais rien pour moi. Et je commençais toujours, commencer mes business à base de rien. rien. Rien. Rien. Rien. Tu as le téléphone. Je me dit, là, vous Facebook. Je me suis dit, mais attends, j'ai Facebook, non Je passe sur YouTube, je trouve les livres. Je viens sur Facebook, je traduis les livres en anglais. Je viens ici là, vous donner ça en français. Allez, regardez mes, mes premières vidéos de 2017. les gens commencent à me dire oui aide-moi encore un peu pour pouvoir manger pas voilà, je hmm, oh wow. le téléphone voilà ça et TikTok si vous saviez comment TikTok oh TikTok TikTok c'est la mine d'or commence n'importe quel business je vends la nourriture à emportée à Douala commence ta chaîne TikTok ce soir poste tu mets les vidéos comment tu filmes les repas quoi Moussuit. Commandez, commandez oh! Tu mets un, un hashtag, douala, hashtag repas. Hashtag, c'est le truc qui est comme. Euh, euh, je ne sais pas. Hashtag. Ok Hashtag, hashtag, c'est hashtag. Quelqu'un met le hashtag ici-là. Vous va voir ce que c'est. Tu mets hashtag douala, hashtag repas emporté. Hashtag euh, plantain frit. Hashtag ceci. Tu mets ton numéro de téléphone, mon salon. Tu fais des belles vidéos. Tu peux au marché, tu achètes un petit bout de, de, de, de la fausse verdure là. Tu vois le faux gazon. Tu passes ça peut être à 1000 francs ou 2000 au marché. Tous les femmes qui vendent les tables, les, les tapis pour couvrir les tables, là, les nappes, pardon, je les tapis. Les nappes là, tu parles de ce qui est la couleur verte, tu avais un peu de, de trucs vert sur ça. Parce que les repas, c'est devant le vert. Tu prends un petit un petit bout comme ça, là, à 1500. Tu déposes ça. Quand tu ne peux pas la nourriture. Hein? Voilà mon repas que je vais acheter manger. Quand tu ne peux pas la nourrir. Mais dessus, tu filmes. Laissez WhatsApp, et eh. TikTok. Ah voilà, c'est jazz. En anglais, on dit hashtag. Merci. jazz. Tu filmes comme ça là. Laissez WhatsApp. TikTok. Et quand tu te lèves, tu pars avec l'esprit pour faire le business. Tu ne cherches pas le dragueur. Tu ne pars là pour bavarder. Straight to the point.. Bon aujourd'hui je vais vous montrer la recette comment faire frisser ces plantain sans qu'il y ait trop d'huile dedans.. Tu pars d'abord sur Youtube tu regardes comment quelqu'un fait.. Ok.. Tu reviens sur Tiktok tu fais comme tu es experte.. Ok.. Voilà aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ceci sans que l'huile ne, ne, ne dégouline.. Ok.. Ce n'est pas ta recette.. Tu as m'a pris sur.. Youtube.. On est dans l'air de l'information. Vous avez suivi. Hum. Je vais vous lancer une formation à douala. Pour lancer son business. On va mettre ça à Doha le 25. Le 25. Ouais. Le 25 août. Le 25, c'est maintenant combien de jours? On est au 40e. On est au 17, non? Donc... donc on va dire dans six jours. Toute personne qui veut participer, vous venez avec un, quelque chose que tu veux commercialiser. Si c'est que je n'ai que les avocats, j'ai le réseau pour trouver les avocats moins cher à Bouddha. Je vous en prie, ne souffrez plus. Vous devez avoir une stratégie d'argent. Une stratégie. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas payer ma dîme. Vous savez, moi, je suis une businesswoman. Quand ils vous parle de ça, c'est que si vous avez plus d'argent, au lieu de me donner 2500 de dîme, tu vas me donner maintenant 250 000. Qui profite? C'est moi, non? Mais entre-temps, tu profites aussi parce que ton argent a augmenté. Ouais. <rire> ah, Seigneur, je suis trop intelligente. Je ne sais pas quel, le 25, je ne sais pas quel, à quel jour ça correspond. C'est sûrement un jeudi. Bon, on va mettre l'entrée à 10 000 francs. Parce qu'il ne peut pas faire pour 5 000. Sinon, vous allez, vous allez me ramener n'importe quoi là-bas. Je ne veux pas. Je voudrais vous prendre au moins pendant 4 heures d'atelier. Et si vous avez de l'énergie et de téléphone, on peut aussi créer vos TikTok. Vous verrez des idées. Je veux que ce soit un truc pratique. Je veux que ce soit un truc pratique. Non, c'est pas dans 8 jours, je pense. Le 25, si on est le 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 8 jours, merci. Et puis, Fanny. Non, dans 8 jours. Amenez-moi vos téléphones. Amenez-moi au moins 3 choses que vous pouvez commercialiser. Que vous avez déjà une idée. Voilà. Donc, on va faire un atelier. Je vais vous faire, je vais vous faire prendre un atelier. Ceux qui sont à l'étranger aussi peuvent participer. Je limite jamais mes choses. Vous avez vu, ça j'aime l'argent. Donc, ne pas vous prendre ça, c'est le Cameroun. Tu as à Libobille, tu as à Abidjan, n'importe où, tu viens. Mm -hmm. Le problème quand même, comme ça, là, c'est que les femmes qui vont venir ne sont pas... Je n'aime pas trop faire les trucs moins chers parce que... Quand il fait moins cher, vous ne mettez pas l'effort sur ça, je n'aime pas. Mais c'est même me fait que je me mettre à cœur, il faut qu'elle vous aide. C'est la maison que mon temps. Tu parles à quelqu'un. Et dans mon bureau, il y a Internet. Donc, si vous avez, vous avez Internet sur votre téléphone Vous allez bien qu'on fasse une séance pratique. J'ai dit 4 heures de temps au moins. Je crois qu'on va peut-être faire un truc de 16h à 20h. 16h16, 18h. 16h, 20h30. Comme ça, les gens peuvent quitter du boulot et viennent nous rejoindre le soir. Ouais. Mais n'attendez pas le jour là, hein. Même déjà maintenant vous va commencer à faire quelque chose. Je veux dire aussi que ce soit un networking, c'est-à-dire si tu as déjà un business que tu fais, viens avec ta carte de visite, j'aimerais bien vous donner un espace pour que vous présentiez vos services et vous montrer comment faire du marketing, comment parler de vos produits aux gens. Bon. Si tu as compris, euh, il y a les agendas. Il y a une jeune dame là qui fait les agendas. À euh, quoi Je vais voir si elle pourrait être là pour parler de l'ampleur de temps. Parce que vous ne savez pas aussi comment organiser vos ampères de temps. C'est ça mon point de vous. Je vous ai dit que vous avez trois, trois chiffres dans la journée le matin, le milieu de journée. Tu vois, Epiphanie, vous voilà, non Vous voilà. Et puis, il fallait que tu vas comme ça me dire que en 8 jours, tu ne peux pas trouver 10 000. Qu'est-ce que tu m'en Qu'est-ce que tu m'en Mais Je vais te bloquer. On te donne 8 jours pour trouver 10 000, je ne peux pas. Ma chérie, je t'en prie. Tu as te m'énerver même. Je n'aime pas sentir la pauvreté en fait. Ça me fait un genre dans le corps. On te dit que tu as 8 jours pour trouver 10 000, je ne peux pas. Ma chérie, please, go. Please. Ada, ça vient avec tes cartes de terrain de jour là. Viens avec ça. Non. Ech. Si en 10 jours, tu ne peux pas trouver 10 000, c'est mort. Ça veut dire que par mois, tu ne fais pas 50 000. Ça veut dire que tu vis chez quelqu'un. Il peut vous analyser vite. Ça veut dire que quelqu'un s'occupe de toi. Sortez des maisons de vos frères et soeurs. Sortez. Sortez des maisons de vos parents. Sortez. Vous n'avez même pas de fierté mais pas possible ça. Elle est même courageuse. Je sais que s'il y en a parmi vous, n'a même pas le pouvoir de commenter cela. Continuez. Une femme qui va les tomates à Douala. Elle a acheté au trois de mes kits. Et elle a mes kits de 50 000. Elle va les tomates. Elle est venue acheter. Vous voilà. Euh, maman ok je ouais. et puis famille moi je te dire moi elle bloque les gens sur ma page tu es déjà à 70% bloqué je te dis même pas la pauvreté la paresse quand elle te voit sous ce que tu es paresseuse elle à faire pour les perdre perdre le temps aux gens Je vais faire ça, mais je vais faire, le, je vais faire le VIP après. Pour le VIP, même ça à 50 000. Comme ça, les petits, petits, il a qui vont te déranger. Là, vous n'avez pas venir. Hush. Encochez ta soeur. Pauvre de vos soeurs. Tu viens avec un homme dans la maison à séparer et tu ne peux pas partir parce que tu n'as pas de parti. Et ça fait il y a six mois, ça te dérange pas. Hum? Hum. Chaque soir quand tu rentres à non, tu peux pas la laisser Maman. Il passe de toi, si tu tu es là. Hum. Pas de fierté. Pas d'honneur. Je ne qui te mal n'importe comment tu es là. Et il y a un moment dans votre vie où vous dites que si s'il devait retourner dans la maison là, avec les gens là, peut-être pas rester en route. Tu vas pas rester en route 30 jours. Tu vas trouver une solution. Ta pauvreté n'est pas bien. Bon pas manger. Bye bye.